Moi. Les couleurs de la vie ne se reviennent pas. Is <rire> tu m'expliques ce que tu branles? Euh, tu vas en dire où? Okay. ok. Donc, s'il te plaît, ta gueule, Billage. je oh oh oh. Again, oh, oh, oh. Oh, oh. Donc, s'il te plaît, ta gueule, Billage. Quand on descend, pour revient de la marche. Oh, oh. oh, oh. Riptois, allez à l'âge. vois oh, oh. S'il te plaît, ta gueule, Biatch. Wow, oh moi c'est dans la sinonge de Wow, touch my box c'est pas un Wow, tu la table Wow, Puis s'il te plaît, ta gueule, Biatch. Wow, je suis la Et s'il te plaît, ta gueule, lui, à oh. chanson vies, est un peu Bih bih boh law law bih beat, bih bih boh law bih bih bih